Je suis Dena Villanueva, je travaille à la direction de développement durable et innovation transverse. Actuellement je travaille à la gestion des connaissances, donc dans un projet comme la Vallée, euh, je travaille avec toutes les équipes pour, euh, déjà, on cible, on anticipe certains sujets sur lesquels on va développer un peu plus, et aussi on synthétise un peu les retours d'expérience euh, qu'on a eu sur le terrain. Je travaille beaucoup avec les équipes euh, opérationnelles, euh, pas forcément moi sur le terrain, mais plutôt dans des, dans des réunions pour les prises de décision sur les sujets sur lesquels on va un peu euh, aller plus loin. C'est pour ça que je dois aussi aller chercher beaucoup d'informations ailleurs pour justement pour produire nos, nos supports à nous. Et aussi permettre un peu créer les éléments sur lesquels on va travailler après, soit pendant les réunions, quand je fais par exemple des schémas ou des synthèses qui nous servent pour discuter autour de ça. Plutôt que discuter autour de voilà, des idées qu'on n'a pas, pas trop de la matière. Donc, ça, l'effet d'avoir quelque chose de concret, ça nous, ça nous facilite beaucoup la mission, les échanges, surtout dans les réunions. Ces métiers-là, c'est plutôt récente et ça répond vraiment à une, à une dynamique actuelle de production des productions de informations Donc, les entreprises sont devenues elles-mêmes des centres d'information. On produit énormément de, de, de connaissances, que ça devient un, un patrimoine immatériel euh, au sein des projets, pendant les projets, après. Euh, on avait besoin, vraiment, on a ressenti ces besoins-là de euh, de traiter ces informations en direct et au plus vite possible. Donc, sur mon travail, c'est un métier qui requiert vraiment de l'abstraction à la fois analytique, graphique et aussi de l'expertise technique. Je suis architecte ingénieur, euh, je fais deux masters, euh, un en énergie renouvelable, l'autre euh, le master biodiversité, territoire, environnement, porté par IFAG et l'université euh, Paris 1, Sorbonne. Et donc j'ai un double cursus, euh, à la fois euh, plus euh, graphique, plus euh, abstrait, euh, design et à la fois très technique euh, euh, pour tous les aspects énergétiques surtout. Et ces compétences qui aujourd'hui peut paraître un peu rares et très recherchées dans, dans nos métiers, et même en groupe, euh, et les éléments que nous on produit et que moi je produis sont très recherchés par, euh, d'un côté, leur qualité graphique claire et par aussi par son fond très technique. Bon, je pense que le, le métier de développement durable offre une opportunité euh, unique d'être à la fois aussi acteur de, de tous les changements qu'on est en train de suivre en tant que société euh, dans nos comportements, dans nos façons de construire, dans nos façons de, de, de vivre. Donc euh, l'effet de pouvoir un peu dénouer la complexité des sujets qui sont parfois euh, très nouveaux, euh, qu'on n'a pas forcément euh, toutes les idées claires, euh, je le trouve très enrichissant à niveau euh, professionnel et personnel aussi.